Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question « Faut-il se former longtemps pour devenir un bon trader ?» Eh bien tout dépend bien sûr de ce que vous choisissez comme chemin pour arriver à avoir des bons résultats. Si vous cherchez à apprendre par vous-même, ça risque d'être très long. Et bien sûr, il vaut mieux suivre des formations comme ce que j'ai fait, ça fait 12 ans que je suis des formations et bien sûr je suis arrivé à avoir des bons résultats après un certain nombre de mois et d'années. Malheureusement, je suis tombé aussi sur des mauvaises formations au début, donc des gens qui ne savaient pas trader. Donc on peut tomber sur des mauvaises formations, des mauvais formateurs, le tout est d'avoir de la patience et de persévérer, et vous arriverez probablement à trouver une bonne formation qui vous convient, Bon, j'en ai suivi plusieurs et le meilleur de ce que j'ai trouvé se trouve dans mes formations, vous avez un accès ici en dessous et dans la vidéo ici, donc euh, vous pouvez euh, vous enregistrer et vous recevrez euh, directement si vous payez en plusieurs fois dès le premier paiement vous recevrez euh, toutes les vidéos de, de mes formations. Et normalement euh, je peux vous dire en tout cas que pour moi et pour beaucoup de mes étudiants cette méthode fonctionne, enfin ces méthodes parce qu'il y en a plusieurs dans mes formations et en tout cas euh, je peux vous dire qu'il euh, ne faudra pas des années avant que vous ayez des bons résultats ou alors c'est que vous n'êtes pas fait pour le trading. <rire> Donc je pense que les méthodes que, que j'enseigne sont faites pour apprendre très rapidement quelques jours, quelques semaines vous aurez compris le principe, vous testez ça sur un compte de démonstration et euh, vous aurez très rapidement des bons résultats. Si vous n'avez pas des bons résultats, c'est que vous n'appliquez pas les conseils de la vidéo, les méthodes. À ce moment-là, vous me contactez par email, on analyse ce qui ne va pas mais je peux vous dire que je ne reçois quasiment plus euh, de, de messages euh, d'étudiants. Au début, ils me disaient qu'il y avait des choses ne, qui ne comprenait pas. Alors j'ai fait des vidéos complémentaires, maintenant plus jamais on ne me dit que ce n'est pas clair et on me dit même que je suis un bon pédagogue. Donc je pense que mes formations sont bonnes. Le tout est bien sûr d'être régulier, pas vouloir gagner trop, trop vite non plus. Donc vous pouvez commencer avec un compte de 2500, de, de 2000 euros euh, trader le DAX euh, avec euh, euh, un minimum donc, euh, de position, à 10 centimes le point, vous pouvez même trader. Vous arriverez peut-être à faire euh, 10 euros euh, les premiers jours et après vous pourrez augmenter votre capital, même augmenter votre effet de levier une fois que vous aurez euh, bien compris le principe. Euh, regardez plusieurs fois mes vidéos et à ce moment-là je pense qu'il n'y aura pas de problème et euh, il ne vous faudra pas un an pour avoir de bons résultats, ça je vous le garantis. Donc euh, il est clair qu'il faut trouver la bonne formation qui vous convient. Euh, moi, ça fait 12 ans que j'étudie le trading, je continue à apprendre parce qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses en trading mais en tout cas déjà tout ce qu'il y a dans mes formations, c'est très utile pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en trading ou qui veut démarrer. Euh, ce n'est pas un gros investissement, vous verrez le, le prix de mes formations sur seformerautrading.com et vous verrez que ça vous permettra réellement de démarrer et de faire des gains réguliers. Euh, tous les jours vous pouvez gagner en principe, enfin tous les jours sauf quand les marchés ne bougent pas du tout, mais en principe vous pouvez euh, avec un petit capital même faire 1 à 3% par jour, c'est quelque chose que vous pourrez faire régulièrement une fois que vous aurez bien appris la méthode de trading que, que j'utilise et que j'enseigne. Donc il faut pas des années pour devenir un bon trader, éventuellement quelques mois le temps de vous habituer donc à la méthode parce que le trading ça ne s'apprend pas à l'école. Donc pour beaucoup de personnes c'est quelque chose de nouveau euh, mais euh, il faut garder la tête froide, il faut pas non plus paniquer, il faut savoir couper rapidement ses pertes, il faut savoir euh, laisser euh, ses gains euh, s'envoler euh, à certains moments parce que Très souvent, au début, on se dit oh, « j'ai gagné 10 euros, j'ai gagné 20 euros, je vais couper ». Et puis vous voyez plus tard, quelques heures après, que vous auriez pu gagner des milliers d'euros. Enfin, pas des milliers d'euros avec un petit capital, mais peut-être 100 euros sur un petit compte. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.